Bonjour qui manier Bienvenue à l'humorisme, espérez-vous être tout correct à dans sa nouvelle vidéo, nous pouvons être TOP 10 Insultes et gros mots plus populaires qu'on peut rencontrer à l'Île-Maurice en créole mauricien. Un paré, À nous Numéro N pilon pi long Pi-lon Pilon Numéro D PITIN PI-TIN Numéro 3 GOUGOUTE GOUGOUTE GOUGOUTE Numéro 4 Bo of fe Osse 2 p Bo fe Nméro 5 Liqui au mama Liquie 2. MAMA Lis kit maman. Numéro 6. Couyon. Couyon. Couyon. Numéro 7. Falou mamã. Falou mamã. Falou mamã. Número 8. Gopia. Go pia. Gopia. Gopia. Numéro 9 Languette de mama Languette de mama Languette de mama Et un petit dernier pour la route à la saveur mauricienne Numéro 10 sous-serre sous, sous, sous C'est tout pour dit Moi, m'espère que tu Pas oublié Abonne-toi Clique le Clique j'aime et paye si la cloche pour gagner ma notification. Au revoir et à la prochaine.